Salut trogueur, salut trogueuse. alors là on est sur le trog de... Euh... Merde... Euh... Motorstorm Apocalypse, donc c'est un jeu de course un peu ben, apocalyptique machin, avec ben, une tornade par exemple. C'est édité par Sony, c'est développé par Evolution Studio, c'est sorti en 2011 et là on est sur PlayStation 3, c'est Clément qui vous parle. C'est unique sur ce PlayStation suis... 3. Et je suis avec Antoine. Ouais. Alors parlons un peu du gameplay. Donc c'est un peu classique, non bah, C'est classique du MotorStorm quoi. Ceux qui ont joué au premier ou à Pacific Rift vont s'y reconnaître évidemment tout de suite avec le boost qui fonctionne toujours de la même manière. Il y a encore plus de véhicules. Il y en a certains qui ont été un petit peu modifiés par mais exemple. Sur le Monster Truck Oui mais le Monster Truck est un peu moins avantagé que dans Pacific Rift où il avait l'avantage d'être à la fois rapide et avec un pouvoir de destruction. Donc maintenant il défonce toujours autant mais il est beaucoup plus lent. Ok d'accord euh... bah sinon bah, le gameplay bah, c'est simple tu n'as pas trop parlé du gameplay par exemple quand tu fais là pour l'espèce de truc d'apocalypse euh... alors en gros quand il y a des catastrophes il y a l'espèce de QTE mais en fait le QTE est assez anecdotique c'est juste pour dire euh, ouais il y a un QTE Puisqu'en fait, ça sert juste en fait à ralentir le temps pour voir un peu ce qui va se passer. On, tu regardes. En fait, c'est pas toi qui déclenche les, euh, les catastrophes. Donc, comme dans un autre jeu de course, je me demande comment. C'est secondes. Que... Voilà, non, une là seconde en fait, c'est euh... déclencher les catastrophes pour tuer. Non, là, c'est scripté en fait. C'est entièrement scripté euh, par le jeu. Ok, d'accord. Ce qui fait qu'en ligne, ça peut foutre le bazar en fait, puisqu'il me semble que c'est le premier qui script, Alors que dans l'histoire, c'est toi qui déclenche les scripts. Alors quand oui. même Line c'est le premier donc euh, c'est que tu peux arriver euh, déjà euh, avec tout qui est détruit et euh, qui, qui attend pas trop. Ok d'accord, sinon parlons un peu du graphisme. Donc euh, c'est bon, moyen, moyen joli. Moyen joli donc c'est pas, pas super pour la Play 3 quoi. Bon c'est normal, c'est pas normal. exceptionnel quoi, il n'y a pas eu vraiment euh, de gros efforts. Ouais. Euh, et nous bah de bah, l'histoire aussi par exemple. Donc l'histoire en fait tu dans l'intégralité du mode histoire en fait tu la refais trois fois avec trois personnages différents. Ah, Est-ce euh... que ça change au niveau des trois personnages je veux dire, Par exemple quand tu prends le personnage c'est lui qui gagne, non euh... Euh, Bah en fait... Ou euh... c'est toujours la même histoire sauf que tu vois juste d'un point de vue différent C'est la même histoire d'un point de vue différent en fait mais euh, je voilà. trouve que euh, le début de l'histoire, le début dans le mode histoire, le début est beaucoup plus soigné que la fin. Le, oui. le début est vraiment beaucoup plus soigné que la fin dans le sens où l'histoire est beaucoup plus construite au début alors qu'à la fin c'est un peu bâclé quoi, il y a des La fin au niveau des personnages ou Ouais, euh... par exemple la partie avec le premier personnage est beaucoup plus aboutie que celle avec les deux autres. J'ai vu aussi que tu as un niveau de difficulté avec les personnages aussi, non Ouais, bah oui au début c'est débutant, euh... puisque le personnage est un débutant, donc après c'est pro et après c'est Ok, et ça va du challenge euh, Non, pas trop, parce qu'en fait les ordi... Euh... Les handis t'attendent en fait. Ok, bon bah on va prendre une autre course. Alors nous revoilà pour une bah, course normale et... Non, là on est sur un petit mode de jeu que j'aime bien, ça s'appelle le mode poursuite. Ah. Donc, en gros, Il y a un mec euh, à détruire c'est ça Non, c'est une course qui dure euh, oh. 1 minute 30. À partir de 30 secondes on commence les éliminations et en fait ceux qui sont trop loin du premier crèvent. Et à la ah, fin okay, du timer, donc, quand le mec est tout seul, euh, on fait les 5 premiers marquent des points et ça se retrouve dans un espèce de championnat en fait. Ok, d'accord. Et le premier a 20 points à gagner. Euh, donc là aussi, il peut y avoir les catastrophes dans l'histoire mode histoire et tout. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas les QTE, il ah, a pas les QTE. Je crois e. qu'il n'y a pas les QTE. Donc en fait, c'est au pif. Quoi, euh... Les QTE sont que dans le mode histoire. Bah, c'est les mêmes catastrophes, c'est juste que tu les vois moins venir. Ok, d'accord. Donc tu vas parler un peu de la durée de vie. C'est court, c'est long, c'est... Euh... L'histoire est quand même très courte. Euh... Mais en euh, online, il y a de quoi faire quand même. Mais, euh... Je trouve que l'excuse de. Accès sur l'online c'est un peu la Call of Duty, c'est une excuse de feignant pour euh, faire c quoi c euh, dire c ça, un euh... truc de feignant pour raccourcir le mot d'histoire. Jusqu'à un online c'est pas dur à faire. Ah, online c'est pas dur à faire. Ah bah t'as perdu là ouais, euh, ouais, je me suis fait éliminer euh, donc j'ai marqué aucun point. T'es en online là Non, je suis en solo. Ok d'accord. Le mec, euh, a du mal à remplir donc les Donc il euh, y, y a des annexes ou il y a... Euh... Ouais donc on peut personnaliser les véhicules, c'est moi qui ai fait la couleur de ces véhicules. Donc euh, le bleu, rouge avec le numéro 69. Euh, euh, on voit ton esprit. Là. Super euh, Et euh, donc on peut personnaliser ces véhicules, on peut aussi personnaliser les modes de jeu. Par exemple ce mode, tu peux en faire. Ils appellent ça un éditeur de mode de jeu, mais c'est un peu un argument de pub en fait, c'est plutôt personnalisation du mode de jeu. Ouais, si t'as mode de jeu et tu. Parce euh... que tu peux régler assez. Euh, de manière très vaste euh, les. Ouais. Les paramètres et tu peux sauvegarder ces paramètres, bien sûr. Tu peux sauvegarder euh, les paramètres. Donc dis, le pas. truc qui est un peu chiant, c'est que les ordis t'attendent, en fait. Mmh. Euh, donc on gros, te retrouver pratiquement devant. Par exemple, une fois je jouais avec mon père, euh, il s'est fait prendre un tour, en fait. Et donc, du coup, j'ai pris un tour à 2-3 ordis aussi, parce que les ordis attendent. Ah, ok, d'accord. Mmh. Euh, sinon, tiens, tu, tu viens de parler que avais joué avec ton père euh, le multijoueur ça jusqu'à 4 donc c'est euh, ouais en multijoueur c'est assez sympa surtout qu'il n'y a pas vraiment de baisse de fluidité ou de graphisme euh, ça peut être ouais. toujours autant donc ça peut être sur celui qui est premier parmi les 4 joueurs il me semble euh, ce qui fait que là aussi, ça fait un peu comme le online ça pourrait un peu le bazar mais en plus c'est le bazar plus c'est marrant euh, donc ouais le, en multijoueur c'est vraiment sympa ok donc tu as donné euh, ton avis donc euh, oui c'est vraiment un très bon jeu en dépit euh, qu'il soit un peu court donc je pense euh, il va quand même mériter un bon goût un bout. Euh... ce jeu, je l'ai payé 25 euros. 25 euros. Bah, on vous dit salut.